Mais si, je te dis que c'est samedi, 22h45. Ouais, tu as encore trop bu, hein? <rire> samedi, 22h45. Ice cream. Courmétrange, adepte des métaphores balourdes, vous embarque sur des eaux soumises à des mouvements variés. Vous pensiez voguer sereinement sur une gondole quand vous réalisez soudain que vous êtes à bord d'un fragile esquif, luttant en pleine tempête. C'est l'heure de l'amérissage, sans douceur, avec cortège de créatures menaçantes, voire démoniaques, études de phénomènes bizarres et apparitions inattendues, dans tous les sens du terme. Quelques décharges électriques de fin de soirée fort utiles avant de nous retrouver à l'ubu pour enflammer le dance floor.